privé d'aucun bien. à nous crie alléluia. On nous crie alléluia. On nous crie alléluia. Prophète la dirige, le torrent de Kérit c'est là qui va Parce que bon Dieu, à qui compte qui va réserve l'eau? On réserve l'eau. Et Kérit, lycée actuelle, la Jordanie, L'issue actuel là, Jordanie. Et c'est là, pour Dieu fait un arrangement pour Élie caché Vous avez oui. nous? Si Élie caché, alors il y a cherché pour faire il y a cherché le pour faire là. Mais bon Dieu, il y a un le côté Méchant, yon, malveillant, yon. pas pour ça. Aïe, si bon Dieu ne va pas pas papa nous, il va t'appeler encore. Aïe, il un peu de complot, oui? En plus, complot, oui. Mais bon Dieu toujours assisté dans la réunion. On dit Jésus fidèle. Oui, oui, oui. C'est l'unique personnage qui n'a servi. Qui n'a pas dit, si là. C'est des respects pour dire, choual, choual, oui. Mais c'est pour me créer à l'image de Dieu. Pour diable, monsieur, tu as traité le choual. On dit, je vais diable. On dit, diable. Mon le sang de C'est la prophète là. Le ciel font pour action pour lui-même. L'idylle a caché, bon torrent de kérite qui est en face du jour d'été. L'idylle, mais ça fait, tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Bon Dieu, ben nous. Bon Dieu dit, Amen, Amen. Allez dans son territoire. Là, il y a pap de l'eau. Avec de l'eau à sous-côte et y Même quand on est coté et capable de manger. Même quand on est ordonné, des corbeaux captants nous atterrissent. Des corbeaux captant nous atterrissent. Yo là, yo getan, yo getan absur, yo getan tout prêt pour yo exécuter l'autre moi. Bon Dieu bénisse. C'est bien dommage qu'il y pile prédicateur. Là, besoin faire monde danser. Yo prend texte ça. Yo dit l'éternel, envoie le corbeau. oui. faut regarder qui sans ce sa ça Bon Dieu nous. Yo dit le corbeau. Mais si très utilisé. Bête bon Dieu, oui. Bête bon Dieu. corbeaux sont des oiseaux qui sont noirs. Les rouge, Généralement, ils sont noirs. Mais pour qui c'est corbeaux, bon Dieu prend le choix. Qui prend soin Élie. Mais il y a des oiseaux. Mais il a vérité qui nous connaît. Il y a des corbeau qui sont annonciateur. De mauvaises nouvelles liées à la mort et aux ténèbres. les corbeau étaient considéré dans l'Antiquité comme un animal extrêmement futé. Il y a corbo qui compte le feu bas. Et dans le cimetière, parce que c'est bien terriblement. Depuis la mouri, c'est là où les corbeaux gagné de pour Corbo corbeau, on côté, qu'on est dans e son n'a on chaunia. Bon Dieu béni, c'est ça, on manger. C'est que qu'on mangeait. Et dans son côté, des cadavre, c'est là, qu'on La Bible considérée comme un oiseau qui est bon Dieu béni, léglise C'est là, corbeau, lui fait base Mais monsieur, ont réalisé que corbeau sont bêtes qui très intelligents. Des chercheurs, alléluia, autrichiens, y arrivent font recherche. Ils ont dit qu'on a une capacité d'intelligence les plus fines ouais mon un mois plus tard, mon en paraît là. Pour qui est-ce qui était là? Les ont tel capacité. Corbo tellement intelligent. qu'on a une capacité là de Simon de 2 à cinq ans. Gon paquet de bagailles, les ton paquet de donné dans tête li. Vous avez comprendre pour qui s'abondier, lui choisir le Corboa pendant qu'il y en Israël, pendant que monde cap mourir qu'il y a terrible fait, même les pontiers qui fait planification, pour les prophètes là, pour les Alléluia, à Kerik et Deké, Alléluia, et lui paraît dans la zone, Corboa qui fait le Corboa. Parce que le ciel qui tombe comme image prophète là, ou pas là même. Les gens qui ont l'image la prophète Depuis, depuis la prophète Installé dans son Radacant dans la Message Que le ciel a Avec le corps, les gens qui connaissent Qui ont dans la zone Qui ont chef dans la zone Qui ministre qui est dans la zone Et c'est perdu ça Pour Dieu pras choisi Qui pour nourrir la prophète Côté mouni yo, côté mouni yo Yopati, yo Yopati, yopati pour yo l'homme de Dieu et puis dès que Élie vint s'installer et puis chaque matin on la triait comme qui portait viande qui portait pain Eli. ou au bal avec Et lui déjeunait chaque matin lui gain pain avec viande à ses responsabilité pas bon Dieu Et tandis que loa, si e de si Eli parle des mon choix meurt soit fruit ah, on dit, ben oui? Ou est réalité, Elle n'est pas qu'à jouer manger, Avec, sa le, gloire, une gloire sous responsabilité, elle. Ou choisie par des gloires gloire responsable. Mais bon Dieu fait ça qui est possible, Bon Dieu va manger, Bon Dieu va y, le pain va Chaque matin, déjeuner, elle là. Et du le sont bêtes très vicieux. Aïe, aïe, aïe. Quoi bon, mais c'est son mec qui très, très, très vicié, qu'on voyait. Quoi bon, son mec qui très sauf. Lui très sauf. Votre lui pas champlain. Si qu'on va y en amener là, si l'on l'autre soit, ce qu'on a vini, lui fait comme si, lui serré, là, l'autre côté avec lui, puis on va découvrir quoi qu'elle guerre. Mais c'est pour bête, pour m'être sauf comme ça. Pour qu'au boire, pas qu'à manger pain. Pour qu'au boire, pas qu'à manger, manger viande? Chaque matin, qu'on groupe combo qui peut déjeuner, et le soir, qu'on le groupe qui potait sacrer le souper li, pour faire la, à mourir là, et consécration avec le ciel, sort de l'Oli, descend dans le torrent, pour la parce que pendant que mou mouri, nous mourir, il y a pété, il a Israël, mais bon Dieu serré, pour faire l'autre côté, la balle manger, la balle louer, à comprendre l'Idi dans le texte là, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Depuis ce monde, pas bon Alléluia. Ou pas passer même gens avec mes chanteurs. Pas capable. Même côté, à Alléluia, je vois passer chaque matin des corbeaux portés, manger par le prophète là, qui portait viande, qui portait plein le soir même bagaille là. Mais est-ce que pas des gens aux alentours, au moins, il y a des les corps dans un an, il y pensent son cadavre qui est là, une façon pour les pas venir garder ça, il y a des gens une stratégie de selfie parce que vous connaissez depuis que vous avez un bon côté, vous avez un bel gâteau qui est là pendant que vous avez un bon côté. Vous pensez que vous avez dit Monsieur, je ne sais pas passer là. La gale gon cadavre là. Et pourtant, c'est l'homme de Dieu qui n'en zone. C'est la stratégie de Dieu. C'est la stratégie, bon Dieu fait. Alléluia. Amen, amen. Pas de monde qui a passé dans la zone. Parce qu'on prétend que son bail est gâté qui là, Et pourtant, c'est là, bon Dieu, cache un petit garçon là. Alléluia. Et sacré le la stratégie du combat mettre la plus grande méthode et puis la nourrir là va comprendre parce que Israël va oublier Mounyopéba qui impur lui quand il y est cadré il va passer là il va passer pour pas impur on dit mais oui il va passer il être impur mais quelle stratégie mais quelle méthode mettre la utiliser là pendant que mourir matin midi soir mes prophètes là pour que nourrir quelque part matin pendant fait nous à Israël mais Eli, de manger la manger. Oh, Alléluia. Monsieur, pour Jean pays d'Haïti, les chemins difficiles. Tout haïti c'est à supposer tébé. Tout haïti c'est à supposer tébé. Monsieur, pour Jean diable avec l'homme, met ton grand goût dans pays d'Haïti. Ah! Souhou bel matin C'est parce que nous avons fait le feu Nous n'avons pas supposé là Je vous rappelle que vous êtes tous les gens Vous êtes tous qui font la musique Qui ont dénoncé la vie Qui ont dit que vous êtes un régime bonheur Avant 25 vous fiez un bonheur Mais ce qui est là Un régime bonheur qui a pris Il est presque dans 600 dollars et parti bagaille piti. mes amis qui est-ce qui t'a coué pour ti sac diri, t'as tout comme ça pour ti l'huile dans 15 dollars 20 dollars oh et parti bagaille piti non méchant t'es à n'est-ce pas méchant n'est-ce pas criminel mais maintenant n'a Dieu nous bon Dieu ga ve sur nous et pas des bagailles, et pas des monde qui ont mouru. Ça veut le dire le les gens, que les gens ne sont C'est parce que gagner gagné un bagayes que les ont déposé. Pour les gens qui ont souffert, Nos dirigeants, ils mettent peuple là. Nos grands goût qui sont terribles. Ils comptent qui moyens, les à manger. Six boîtes de lettres à 20, 20 combien de dollars mais quelle méchanceté, quel crime, en nous relégé. Yeah, yeah, yeah. Haïtiens viennent à manger, maïgrier sous dent fait mal. Dirigeant nous, fais peuple à manger, maïgrier sous fait mal. Et yeah. eh bien qui réduit, l'autre manger ma soudain sous fait mal. On nous relégait. Haïtien a mangé, maï grillé sous, tant fait mal. Bal Et maïati dit, faut craser. Mais d'un fait mal. Ça aide, Ça aide, Et n'est-ce plaisir pour manger mon tépichère? Les plus prostitution. Libre plus immoralité, Libre plus crime. Quand il y a des gens qui là, Quand il y a des gens qui mange Quand il y a pas. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Ils ne 10 000 le toi, toi maximum, mangent pas. Pour un seul qui gagne ne moun l'a donne, l'a Balarade! Balarade! Oui, je demande à la concernée, la, la, la responsable, ma peuple en une chance pour vivre. n'est no. pas exigeant, n'importe ça va lui prendre. Oh, monsieur, nous avons crié en condition même pour les gens qui ont des Alléluia, crée créé climat comme ça même. Nous disons non avec Jésus. Pour Jésus, pays d'Haïti, pas péri. Parce que le groupe de groupe, qui a servi pour entier la donne, bien aimé. Ba Mais nous connaît que Jésus a un groupe monde palio Qu'on façonne, gérer les choses Monsieur, qui des qui j'aimerais visage Nous pèles, ça prouve nou, nous Géné, nous gons Jésus Qui a mes sous nous Parfois nous dormons grand goût Nous réveiller nous réveillons Plein de vie, plein de force C'est de l'éternel que cela est venu nous créons une condition Pour qu'on quitter le pays d'Haïti Monsieur, je me regardé tout récemment, pendant que je suis l'école, je suis passé dans le commissariat, le monde dit, dis, policier, oui, dans dans race, je me suis fait oh, foutre, je dit que ça. Je me suis dit que c'était un policier qui était en campagne, qui était en arrêt. Je me dit, oh, un policier qui est là, qui est là qui pour protéger et servir. Il a couru pour l'insécurité. Il n'a pas eu le choix. Il a pas eu le choix. 10 000 dollars il même dit même 15 000 dollars tout ou pas qu'à jouer ni tel crime n'a pas dit états unis la france canada le ciel a bien écrit pour nous il a bien écrit pour nous il a bien écrit pour nous Jésus qu'on façon là gérer les choses qu'on fait nous qu qu courir pays Fok les dirigeants connaissent. Je n'ai pas qu'à faire rien pour le pays d'Haïti. C'est Jésus pour essayer. C'est Jésus pour nous prendre. Les grands de ce pays, les ministres, les directeurs généraux. C'est Jésus pour essayer. Jésus réel. Jésus capable. Jésus capable. Jésus capable. On nous dit, jésus capable. Jésus capable. Je suis capable. Je suis capable. On a crié Jésus capable. Jésus capable. Jésus capable. On a crié Alléluia. Jésus capable. Jésus capable. Même les États-Unis. Alléluia. Choisis. Quitter, y dit dix, pays ça vague. Parce que là bon pouyo. Canada, bah vague, la France bah vague. Mais notre Jésus l'a sauvé, nous Il est capable. Jésus est capable. Ponts nous capable. Si Papa nous apôtre Amel la fleur, capable encore vivre, Jésus est capable. Si apôtre Gamaliel, capable encore vivre, Jésus est capable. Si les pasteurs quand encore vivent Jésus capable. Si Matthew là parce que Jésus capable. Et nous, fait pour tatouer nous. Jésus capable. Lui fait pleur pour kidnapper nous. Nous qui kidnappés kidnappé déjà. Jésus est capable. Aïe, moi j'ai 29 ans depuis Jésus. Tu prends l'esprit déjà. L'enlever l'esprit déjà. L'enlever dans moi déjà. Son petit crasses qui Encore encore secteur. Jésus capable. Jésus peut livrer nous comme des cobayes. Maintenant, notre Jésus, il est capable. Jésus est capable. Si tu es capable de déléguer y corbeaux, les bêtes qui sont pour les prendre soin, pour faire les Leur pense que cadavre est dans la zone, et pour être que c'est son stratégie culte. Jésus est capable. Maintenant, Regarde ta table Dans l'iscote, oui. te mettez non là. c'est facile pour vous. Jésus capable. Regardez, il y côté là. Dis Jésus capable. On dit Jésus capable. Jésus capable. Jésus capable. Nous faisons choix pour nous servir Jésus. Nous faisons le choix pour mourir à Christ. Parce que notre Jésus, il est capable. Même l'un parle Jésus. Jésus fidèle, il est capable. Même l'un gros seul hôtel. Notre Jésus, il est vivant. Dans le pays d'Haïti, Jésus-Christ est réel. C'est Jésus pour nous prendre. Et nous connaissons que, tôt ou tard, dans la situation, nous sommes là. Si l'homme parle, si l'homme est capable, Zah mon Dieu abdescend. Si ça est capable, rien bon Dieu abdescend sept fois plus. Jésus capable. Jésus capable. Jésus capable. Jésus capable. Que mon Dieu bénisse.